Hello à tous, je m'appelle Ruby Pigeon. Aujourd'hui, on est au jardin d'acclimatation avec Makeup Forever pour découvrir l'exposition Nature Reconnection pour célébrer les 20 ans de Makeup Forever Academy. On avec moi. Donc là on se retrouve dans l'exposition, on a 27 exposants, 27 étudiants de la Makeup Forever Academy. Je pourrais lui apporter ce make-up. Ah ouais, je pourrais grave ouais. apporter ce make-up. Donc on est avec Karen, la directrice de Make Makeup Forever Academy. Comment est venu le thème de Nature Recollection En fait on sort d'une pandémie absolument terrible. Et les élèves avaient besoin de se reconnecter avec quelque chose qui était vraiment essentiel. C'était leur vrai ressenti. Donc, naturellement, on est venu sur une connexion avec la nature. Le body art, c'est ouais. aussi un mélange de maquillage et aussi d'autres textures, d'autres idées. Il faut se rappeler qu'avant, les gens, ils se maquillaient aussi avec genre de la betterave ou des trucs comme ça. C'est euh, un vrai travail, je trouve, entre le make-up artiste et le photographe, hein, parce que avec la lumière. Euh, tout à fait, tout, tout à fait. Ouais. Et le professeur. Le professeur, le professeur il joue vachement là-dessus, vachement là-dessus. Ah ouais. Oui. oui. Bravo ben à l'Académie. Alors, ce qui est génial, c'est que quand on va sur le site, ouais. pour chacun des œuvres là, il y a un petit résumé. Okay. Parce que chacun des élèves ont été interviewés At pour parler bien. de leurs oui. œuvres. Okay. Merci de nous avoir suivis pendant la visite de l'exposition Nature Reconnection avec Makeup Forever. Je vous invite à regarder le site makeupis.art pour regarder la suite des œuvres en ligne. Bisous.